Donc, euh, dès le 3 février, dès lundi, Mercure, l'intellect, la communication... La logique et l'information, ainsi que les échanges entre le, entre dans les Poissons, ils quittent l'énergie du verso, l'énergie du Verseau, l'énergie logique, innovatrice, détachée, indépendante et avant-gardiste du verso pour entrer dans l'énergie émotionnelle, sensible, émotive et compatissante des euh, Poissons. Donc Mercure ne serait pas confortable et sera en exil mais il n'a pas le choix que de s'embarquer et de s'influencer par l'énergie de ce signe qui est les poissons, surtout que le gouverneur des poissons est là aussi, qui est Neptune. Donc, Mercure en poisson rendra nos communications et nos échanges plus compatissantes, empathiques et dans certains cas émotives et créatives. Mercure en poisson sera inspirant, créatif, L'esprit et l'intellect seront orientés par les émotions et la créativité, donc, c'est une bonne énergie favorisant l'inspiration, la créativité, donc euh, l'art, la littérature, euh, la musique, etc. Mais de l'autre côté, nous pourrions perdre notre attention aux détails car la vision pour nous serait un peu flou, alors nous devons nous efforcer pour porter une attention additionnelle particulière aux détails ou peut-être demander à quelqu'un de vérifier après nous si la tâche était cruciale, comme par exemple avant de signer un contrat. Ensuite, vendredi 7 février, Vénus va entrer dans euh, son exil aussi, dans le bélier. Elle quitte euh, son, le signe d'exaltation où elle était exaltée dans les poissons pour entrer dans son exil. Mais Vénus n'a pas le choix que de s'influencer par l'énergie du signe qui est le bélier dans ce cas. Donc Vénus deviendra assertive, orientée vers l'action et l'exécution plutôt que vers les rêves et les confusions, Vénus sera exécutive, preneuse de décisions et d'actions, initiatrice et déterminée pour atteindre ses objectifs et réaliser ses désirs. Et cela concerne tous les aspects que Vénus représente, dont les relations, la confiance en soi et les finances, ainsi que tout ce qui a de la valeur dans nos yeux mais aussi Vénus pourrait aussi devenir impulsive dans ses actions et démarches. Avec notre manque d'attention aux détails causés par Mercure dans un environnement aquatique, Vénus, l'impulsive, pourrait nous pousser à prendre des décisions, euh, de nous embarquer par exemple dans des engagements sans vérifier bien les détails. Alors encore une fois, si la démarche était cruciale, Demandez l'aide d'un professionnel pour examiner les choses pour vous, si possible. Et sinon, demandez à un collègue ou à un ami de vérifier après vous. Donc, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour, cher taureaux. Voici vos prévisions pour la semaine du 3 au 9 février 2020 lundi, mardi et mercredi jusqu'aux 14h pour le Québec et lundi, PM, mardi et mercredi pour l'Europe. La Lune sera dans les Gémeaux, votre deuxième maison. Vous participerez dans les projets collectifs avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Vous serez attiré par les personnes qui apportent des nouvelles idées et prennent des initiatives. Au niveau financier, ce serait un bon moment pour démarrer un plan d'épargne, mais aussi pour rembourser des dettes. Vos talents peuvent être mis à profit sur tout ce qui nécessite des détails et une organisation. Mercredi, après 14h jeudi et vendredi pour le Québec, et jeudi, vendredi pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre troisième maison. Les énergies durant cette période euh, sensibilisent vos émotions, votre imagination et votre créativité. Les travaux créatifs et artistiques tels que la musique, la, la composition et le cinéma sont privilégiés. Votre intuition serait particulièrement forte sous cette influence, et votre côté bienveillant et sympathique serait favorisé aussi. Samedi et dimanche, la lune sera dans le lion, votre quatrième maison. Quelques irritations pourraient avoir lieu, ce qui vous rend un peu nerveux. Des décisions devraient être prises à propos de votre foyer ou les enfants, ou en général au niveau familial, vous pourriez recevoir des conseils ou des interventions non sollicitées de la part des parents, surtout peut-être les belles-mères, écoutez les opinions, mais prenez vos décisions en vous basant sur vos désirs, vos objectifs et votre intuition. Une pleine lune aura lieu dimanche dans le Lion, euh, dont j'ai parlé en détail dans les prévisions euh, mensuelles du mois de février et je vous invite à les consulter. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne et de et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.